Deleuze présente Super Plus, plein d'avantages pour vous aider à payer moins pour manger mieux. Aujourd'hui, on vous explique comment transférer vos anciens points plus vers votre nouvelle carte. Vous ne l'avez pas fait lors de votre inscription Pas de problème, vous pouvez encore le faire. Ouvrez l'app Deleuze et appuyez sur « Profil » en bas à droite. Ensuite, appuyez sur « Ma carte et mon ménage ». Si vous n'avez pas encore transféré les points de votre ancienne carte Plus, vous pouvez le faire ici. Entrez le numéro de votre ancienne carte Plus ou scannez-la et appuyez sur Transférer des points. Vous ne voyez pas cette option Vos anciens points ont alors déjà été transférés sur votre nouvelle carte et vous bénéficiez déjà de tous vos points et avantages Super Plus.